Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de règlement de copropriété et notamment eh bien, lié à l'exploitation location courte durée. Comme tu le sais, c'est très important de bien lire un règlement de copropriété avant de te lancer dans ce type d'exploitation, tout simplement parce que sinon, il peut t'arriver des vraies mésaventures comme il a pu m'arriver. Et justement, je vais t'en parler dans cette vidéo et puis on va voir aussi justement comment lire un règlement de copropriété, ce qu'on peut faire et finalement ce qu'on ne doit pas faire. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à me laisser un gros pouce bleu. Ça va me, livrer, me motiver à te livrer sur plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu cliques sur le bouton, actives la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, mais également de sous-location professionnelle immobilière et de conciergerie automatisée. Et puis on parle aussi d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur, comme tu le sais, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant avec plusieurs types de sociétés à mon actif. Et du coup, eh l'idée, c'est de partager tout ça sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, avant de commencer avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir tout de suite eh bien, une formation gratuite sur comment lancer un business de sous-location professionnelle immobilière. Et puis, je vais t'inviter aussi à ma prochaine webconférence. Tu vas découvrir pour ça eh bien, deux petits liens, tout simplement, dans la partie description. Un, pour recevoir donc, cette fameuse formation gratuite. Et la deuxième chose eh c'est un lien pour t'inscrire gratuitement à ma prochaine webconférence où on sera en live et on pourra échanger autour de ton projet professionnel dans l'immobilier. Donc aujourd'hui eh on va parler donc eh bien, de règlement de copropriété et de mes mésaventures, hein, ce qui m'est arrivé suite à une mauvaise interprétation que j'ai pu faire d'un règlement de copropriété et c'est là qu'on va voir justement la sous-location et eh vraiment, on va vraiment découvrir finalement la flexibilité de la, la sous-location contrairement à l'investissement locatif. Comme tu le sais, le règlement de copropriété, c'est ça qui permet eh bien de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire finalement dans l'immeuble. Et du coup, et notamment, on a la partie destination de l'immeuble. Et je te partagerai cette vidéo, eh bien, deux règlements de copropriété. Le mien et celui de quelqu'un euh, que j'ai pu récupérer ou justement qui allait se lancer. Et je lui dis non, absolument pas, il ne faut absolument pas le faire. Et justement, on va voir ça dans ces deux règlements de copropriété. Et je te les passerai justement sur la, sur la vidéo pour que tu puisses bien voir toi aussi. Euh, donc du coup, règlement de copropriété, ça permet donc de définir pas mal de choses et notamment la partie qui nous intéresse le plus finalement c'est la destination de l'immeuble, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire de la LCD, de la location courte durée ou pas. Alors généralement ce qu'on dit c'est que quand c'est une clause bourgeoise exclusive, on ne peut pas faire de location courte durée. Par contre si c'est une clause bourgeoise classique, on peut faire la location courte durée, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, tout simplement parce que même si c'est écrit « clause bourgeoise », qui n'a pas le mot « exclusif », et on va le voir justement dans ces règlements de copropriété, eh bien, c'est pas pour autant qu'on peut faire la location courte durée. Tout simplement, déjà, un autre point que tu dois absolument vérifier, c'est est-ce qu'on laisse la possibilité eh bien, de faire une profession libérale Tout simplement parce que, si dans le règlement de copropriété on te tolère de faire une profession libérale, ça veut bien dire que, et généralement c'est précisé, on te dit vous pouvez faire une profession libérale tant que ça ne vient pas euh, eh bien, perturber donc, les autres copropriétaires, tant que ça ne provoque pas des nuisances sonores particulières, c'est autorisé. Donc en fait on s'appuie là-dessus, nous quand on fait la location courte durée, pour se dire, ok, on a le règlement de copropriété qui dit que c'est une clause bourgeoise, comme quasiment tous les règlements de copropriété. Ce n'est pas forcément exclusive et en plus de ça, quand on rajoute que derrière on peut faire une exploitation, enfin qu'on peut faire une profession libérale, vu que nous c'est une profession, enfin c'est une exploitation commerciale, et eh bien finalement il y a eu des jurisprudences qui sont passées par rapport à ça, qui disent que eh bien la nuisance sonore quand on a, quand on fait de la location courte durée, donc une exploitation commerciale comme eh bien, une exploitation euh, profession libérale, et eh bien on a le même niveau de nuisance sonore et généralement les copropriétaires c'est là-dessus qu'ils vont. C'est-à-dire que quand ils veulent absolument faire arrêter un copropriétaire, donc la location courte durée, ils jouent sur le côté nuisance sonore, etc. Ça vient perturber euh, les, les, comment, comment on dit ça, les bonnes mœurs, tu vois. C'est des mots très, euh, très, comment très techniques. En gros, ça vient perturber le voisinage. Donc, ils jouent beaucoup là-dessus pour te faire arrêter ta location courte durée. Alors, faut, si tu es droit dans tes baskets, si tu es, si es vraiment droit euh, et que tout est bien calé, euh, et que tu es sûr de toi, euh, ne te laisse pas non plus impressionner parce que je sais que des copropriétaires vont le faire. Par contre, si tu as le moindre doute, moi je t'invite à vraiment à consulter un avocat euh, ou un juriste puisque encore une fois moi ce que je vais te livrer ici c'est mon expérience c'est euh, bah, ce que moi j'ai vécu et ce que comment j'interprète les choses. Maintenant je ne suis ni, ni un juriste ni un avocat et je t'invite franchement à consulter ce, ces personnes parce que eux seront le plus à même de te dire précisément si ton règlement copropriété ou pas te permet de faire ton projet immobilier. Alors justement on y vient. Projet immobilier, pour moi, donc, quand on investit investisseur immobilier, soit on fait de l'investissement pur, donc on achète un appartement, soit on fait de la sous-location professionnelle comme je le fais également. Euh, donc dans ces deux cas-là, si tu es dans l'investissement locatif, alors là franchement, si tu as le moindre doute, il n'y a même pas de question à se poser, c'est tu prends un avocat ou un juriste pour vérifier. Tout simplement parce que quand tu vas acheter un appartement, si tu as prévu de faire une exploitation courte durée et que demain on te dit que c'est impossible, tu t'es quand même engagé sur 20-25 ans. Contrairement à la sous-location, et c'est le cas de mon règlement copropriété, où là on m'a. Et tu vas. Je, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tu vas voir un petit peu le, ce qui s'est passé pour moi. Et bien là, tu as la possibilité en sous-location, tout simplement, d'arrêter. D'accord Donc tu et finalement, le risque, il est euh, nul, puisque bah, tu arrêtes mon activité, et ça s'arrête là, et voilà, on passe à un autre appartement, tout simplement. Il n'y a rien de très grave, finalement, dans ça. Donc là on voit très bien notamment eh bien, le, la flexibilité de la sous-location. Là on le voit très très bien par rapport à ça. Franchement moi je, là je, je suis content que ça soit, ça me soit arrivé dans le cas de la sous-location, soit dans un cas d'investissement locatif, là c'est une autre histoire parce que là c'est 20 ans d'investissement qui sont un peu gâchés entre guillemets parce que du coup on ne peut plus faire ça. Donc justement on y vient, le règlement de copropriété par rapport à ma sous-location. Donc il y avait deux points dans la destination de l'immeuble et je vais te le passer sur, sur la vidéo. Le premier, c'est que déjà on avait l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation avec interdiction de subdiviser les appartements existants. Donc à la fin de la phrase, on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse, c'est l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation. Donc là on voit bien que même si on ne parle pas de clauses bourgeoise exclusive, on nous dit quand même que c'est exclusif à l'habitation. Et nous ce n'est pas de l'habitation, c'est du commerce. Et enfin, quand on va un peu plus loin, on a un autre chapitre qui est occupation. Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. Effectivement, on n'a pas le mot bourgeoisement, enfin le, le, la clause bourgeoise exclusive, mais on a occupé que bourgeoisement. Et donc le simple que, et c'est ce que m'a dit mon avocat, le simple que fait que eh bien, tu ne peux pas faire de location compte durée. Et on verra à la fin de cette vidéo justement qu ce qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Donc là du coup, c'est très clair, ce règlement de copropriété te démontre là que tu ne peux pas faire de, règle, de, donc de location courte durée. On va en prendre un autre que je vais te partager à l'écran. Et celui-ci, c'est quelqu'un qui se posait la question dans le cas d'investissement locatif. Donc là, je te le partage. Qu'est-ce qui est écrit Les bâtiments de l'ensemble immobilier sont destinés à titre exclusif à l'habitation principale ou non et là, la personne me disait, bah oui, justement, il y écrit habitation principale ou non. Le ou non laisse sous-entendre que finalement, ce n'est pas forcément une résidence principale. Bah oui, mais on a les résidences secondaires. Et les résidences secondaires, c'est de l'habitation, mais pas de l'habitation principale, tout simplement. C'est-à-dire que c'est principal ou secondaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est tes propriétaires d'un appartement dans une ville, propriétaire d'un appartement dans une autre ville, et tout simplement, de temps en temps, eh bien, tu veux changer de logement, tu veux, tu veux être dans un autre logement, mais à titre d'habitation. Eh bien là, c'est très clair, on ne peut pas non plus faire de location compte durée. Et en plus de ça, on a des chapitres qui sera... En fait, généralement, il y a une ligne qui déjà voilà, nous, nous, nous fait qu'on se pose des questions, mais généralement, c'est complété derrière. Et qu'est-ce qu'on voit Aucun exercice professionnel, même à titre provisoire, ne sera accepté. Donc là, c'est très clair, ce n'est pas possible. Les appartements et locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et de mœurs, etc. Voilà. voilà. Donc du coup, là, on voit bien dans ces deux lignes-là que très clairement, on ne peut pas, et là, il n'y a même pas à chercher à comprendre, il n'y a même pas besoin de prendre un avocat, vous pouvez oublier la LCD. Parfois, comme je vous le disais, il peut arriver qu'on a euh, une clause bourgeoise et que derrière, c'est ambigu. Vous devez absolument faire très attention, même aux petits mots de liaison, les que, etc. Même si ce n'est pas écrit bourgeois exclusive, on peut être dans le cas où, justement, ce n'est pas accepté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, justement on va, on va y venir. Donc, moi, j'ai été, euh, comment dirais-je, donc dans, dans le précédent euh, bail que j'ai pu te faire voir. Eh bien, un conciliateur de justice, tout simplement, a envoyé. Dans le cas de la sous-location, un recommandé EKR donc, au propriétaire en le sommant d'arrêter euh, l'activité. Sinon, eh bien, une requête serait envoyée donc, au tribunal, tout simplement. Euh, donc, le propriétaire m'a appelé, m'a demandé ce que j'en pensais. Et donc, moi, j'ai pris un avocat pour étudier le règlement de propriété Là, là, là. Là, son verdict a été, euh, comment dirais-je, sans euh, même pas à discuter. Euh, C'était très clair. Il fallait arrêter donc ma sous-location. Donc bien entendu, j'ai prévenu le propriétaire. Je lui ai dit que j'allais arrêter. Je suis en train de négocier et eh bien euh, donc l'arrêt, donc la date d'arrêt, tout simplement, pour essayer de voilà de de ne pas de, de garder les dernières réservations qui ont pu tomber et je vais être obligé d'arrêter tout simplement mais on voit bien que dans le cas de la sous-location c'est pas très grave en soi parce que finalement eh bien, on va rompre le contrat et ça s'arrête là contrairement à l'investissement locatif où là que vous êtes engagé vous êtes engagé et on peut pas trop enfin là c'est pour le coup c'est très compliqué euh, donc ça, c'était ma première expérience. Donc du coup, bah, voilà, donc courrier du conciliateur de justice et derrière, euh, bah, du coup, menace. Donc le, comment dirais-je, le, euh, le, le, la, la copropriété, du coup, a également fait un courrier en sommand d'arrêter, etc. Donc là, on était vraiment sur une phase euh, donc de, de menace, tout simplement, mais de menace qui était finalement justifiée par rapport au règlement de copropriété. Donc on va arrêter. Et dans l'autre cas, puisque j'ai été une deuxième fois concerné par rapport à ça, donc là je n'ai pas lâché parce que moi je considère que vraiment, le... et même l'avocat, euh, comment dirais-je, n'est pas forcément euh, convaincu que, enfin, eux ils jouent sur le côté bruit, ils jouent sur le côté nuisance parce qu'ils savent très bien que le règlement de copropriété ne l'interdit pas. Donc ils jouent sur ce côté-là, c'était une copropriété bénévole, et donc du coup, euh, il voulait absolument changer euh, ça, bah, oui, parce que je pense qu'il se doute bien que si on repasse sur une copropriété euh, enfin, gérée par des grands organismes, peut-être même que le règlement aura été refait, etc. Euh, donc voilà, donc du coup, on est euh, heureusement pour moi, j'ai donc le président donc, de la copropriété qui est de mon côté, puisque moi j'ai mis tout en place pour que ça se passe bien et qu'il y a vraiment une mauvaise foi donc, du, du copropriétaire qui fait qu'il veut absolument que j'arrête, mais du coup je tiens bon. Et du coup, il a saisi le tribunal puisqu'il a pris un avocat, etc. J'ai aussi pris un avocat et euh, on a été convoqués donc, devant un conciliateur de justice. Et ils ne se sont même pas présentés, tout simplement, ils ne sont même pas venus. Euh, donc, je pense qu'ils ont tenté le coup de, voilà, du, du « bluff », entre guillemets. enfin, vouloir un petit peu impressionner, etc. Mais aujourd'hui, le fait est que euh, tu vois, il faut, faut aussi bien vérifier ton règlement copropriété parce que tu auras forcément un copropriétaire qui va ne pas accepter ce qui se passe dans la, dans, la, dans la copro et qui va te demander de bien vouloir arrêter, qui va te menacer très clairement, euh, qui va essayer de trouver des, des manières de t'impressionner. Mais si le règlement, euh, comment dirais-je, bah, est les deux que je t'ai pu te faire voir, voir ici sont très clairs, donc là il n'y a même pas à discuter. Mais si c'est discutable, franchement va au bout du bout et encore une fois ça reste à démontrer que notre activité provoque plus de nuisances sonores qu'une autre activité, notamment une activité professionnelle puisque dans cette autre copropriété là où j'ai eu également ce problème là, on a des commerces sur le devant. Donc moi je considère que il y a des commerces euh, à un moment donné euh, voilà il y a forcément du va et vient, il y a forcément euh, euh, du personnel aussi qui passe etc. Donc je vois pas en quoi bon, mon activité vient provoquer une nuisance supplémentaire euh, ou vient troubler euh, donc la bonne vie et mœurs comme c'est les termes qu'on peut retrouver généralement dans les règlements de copropriété. Voilà j'espère que cette vidéo eh bien elle a pu t'aider, encore une fois tu as un doute Avocat ou juriste pour être certain et que surtout dans investissement locatif, surtout l'investissement locatif, euh, donc très important de faire de, de recourir à une profession euh, réglementée par rapport à ça qui eux vont pouvoir confirmer ou non ton règlement de copropriété si tu peux faire ton activité de location compte durée ou pas. On a terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Hésite pas à commenter. Hésite pas à me dire toi aussi si ça t'est déjà arrivé cette histoire. Et comment c'est terminé et comment tu fais toi, tout simplement quand tu ressens un règlement copropriété est-ce que tu passes par un avocat, Enfin, comment, comment tu procèdes. N'hésite pas à partager ça avec la communauté tout simplement en rajoutant ton commentaire. On a terminé, tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao